Et salut à tous, c'est Sky Spirit. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur l'ancien meilleur simulateur de YouTube euh, nommé Tube Tycoon. Bon, maintenant, il y a YouTube Simulator, Youtubers Life, je crois. Bon, bref, je sais plus, je crois, ouais, c'est le Youtubers Life. Et euh, donc, euh, bah voilà, je vais regarder ce que ça vaut l'ancien euh, meilleur. Donc, euh, je vais, c'est bon, une petite partie, voilà, 21 000 abonnés abo beau euh, 7000, euh, 6703 dollars 275 vidéos 71 euh, je sais pas trop quoi enfin bon voilà euh, mais aujourd'hui euh, ce qu'on va faire c'est que euh, donc bah on va tester euh, l'ancien meilleur euh, simulateur donc euh, on se retrouve tout de suite pour euh, commencer euh, la euh, nouvelle partie et donc voilà, donc on se retrouve sur Tube Tycoon, donc euh, euh, sur l'écran de base. Donc on va faire New Game. Hey, good to see you. Welcome to the world of YouTube. Je sais comment on fait. My name is Bionicle. People call me YouTube Prof. Mon nom est Bionicle et les gens m'appellent le Prof de YouTube. I guide you through... This wonderful world, inhabited by creatures that we call YouTubers. En gros, c'est un monde euh, magnifique, euh, peuplé de créatures appelées des YouTubers. For some people, YouTube is for fun. Oui, j'ai un magnifique accent anglais. Hein. Others use it to make real money. Euh, je n'ai aucune idée. Enfin, je sais juste YouTube et argent, voilà. Myself, myself, my self, je réussir. I used to die YouTube as profession. <rire> C'est horrible mon accent. Je vous en parle pas, hein, bon. Mm, voilà. Vous aurez tout de suite compris mon accent dégueulasse. Your very own YouTube legend is about to unfold. Euh, pour devenir euh, une grande légende de YouTube. Euh, ensuite, je sais pas. Lord of Dream, une aventure. Ouais. Bon, bref. Allez, let's go. Sign up. Alors, Hunter nickname. Oh, bon bah. Sky Spirit. Voilà. Mm, Avatar. Euh... Oh et kawaii lui. Favorite color euh... Elle a pluie mais ça va me. Mm, ça va me faire chier. Parce que là, genre en fait, je suis au premier. Y a la pluie sur mon velux là mais c'est infâme hein. mmh. gender euh, mâle oui femelle et non alors carrière corps films games d'accord carrière donc la films j'ai un skill on va faire soit des vlogs soit des jeux bon moi je suis plus euh, jeu voilà. Record Games. Slot Start New Series. Alors, il y a Sapper, Mario, Angry Bird, Banana Ninja, euh, Ice Tower, Flappy Bird, Boogman et Cut the String. Euh... <rire> Flappy Bird. Record. Hop là. Zéro abonné, 74 de monnaie. Moi, en vrai, sur YouTube, je commence plus... Oh putain, micro. hop micro. Voilà. on peut bien le micro, t'es gentil. Euh, ouais, en vrai, je commence plus avec euh, zéro de monnaie sur YouTube, mais bon. Oh là là, le buzz total. Notification Center. D'accord. Ok, bah, euh, bah voilà, faut faire des, des Flappy Birds hein. C'est ce euh, je te dise. 27 vues. Zéro commentaire. Editing, publishing. Une vue, deux vues, trois vues, quatre vues, cinq vues, six vues, vues huit vues, neuf vues, dix vues. La première vidéo, douze vues. La première vidéo, elle avait fait le buzz intersidéral. C'est-à-dire 27 vues. <rire> ouais. <rire> Editing, pareil. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, ah, ça va, c'est un peu mieux. Ah, peut-être 30 vues. 30 vues. Nickel. Bon, allez, hop, le dernier. Ensuite, on va faire dodo et puis ça va changer demain. Mm -hmm. Ouais, c'est pas mal. C'est good. C'est très good. Ah ah. Mmh, ouais. 12, 13. Ouais c'est pas... C'est pas transcendant quand même. Hein. Bon. Allez hop. Ça part sur un dodo. End of day one. Max Energy 8. Game saved. Ok. Pourquoi j'ai plus que 69 dollars Bon. Je sais pas mais bon. Record Games. Euh, on va faire le dernier épisode. Et puis on va aller commencer une autre série. Voilà. On dirait ma chaîne où je fais des séries de 2-3 épisodes. Voilà. Non, c'est pas vrai. pas enfin bon. C'était juste des tests de jeu. Euh... Ouais. Bon, là, c'est carrément... Carrément de la merde, en fait. Hein. Pareil, ça, ça fait le même buzz que... Non, ça fait encore pire. C'est le flop de ma chaîne. Allez, c'est parti. Record Game. Alors, on va te faire une série sur... Euh... Bogeyman, Flappy Bird, Ice Tower, Ninja, Mario et Sapper. J'ai pas envie de dépenser de l'argent. Donc on va faire du Sapper, c'est plutôt pas mal. Ouais. Ouais, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on est en vidéo, en fait. Ouais. Bon, c'est pas grave. Pareil, 20-25 minutes de vidéo, puis c'est bien. Oh 40 vues 40 vues Nickel Allez, on continue. Il est plutôt bien, donc on continue. Ouais, le bin intersidéral. Non, ça va. Ça va. 30 vues, je pense. 30, 31 vues. Ouais. 51 abonnés, déjà Allez c'est parti on continue Des pas dernier épisode mm. ouais ouais ouais puis j'ai installé un nouveau driver pour mon micro vous me direz si le son il est plutôt bien ou si euh, c'est de la merde voilà clairement on va voir 53 vues un commentaire comments what Why r Why are you still on YouTube? De Hey Pierre, d'accord. Oui, j'ai changé le nom des youtubeurs aussi. Notam ah, Notamment. Ah, d'accord, j'ai plus d'énergie. Notamment des gens euh, dont je suis abonné. Alors, comment on fait, on fait? Échappe, je crois. Non, comme ça, comme ça, comme ça. J'en ai aucune idée. Comment on fait? D'accord. Attends, c'est comme ça. Retourne tout au fils, voilà. 63. Pourquoi je perds de l'argent J'ai rien fait. Bon, bref. On verra bien. Euh, ouais, donc... Euh... Alors, pareil. Faire du sapeur. Sapeur-pompier. Ouais, c'est bien. Oui, allez. D'accord. Le pas buzz du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout. Pas buzz. No buzz. Allez, on continue. Record game. Hop. Ah d'ailleurs, je vais pas vu mais dans ma carrière. Ah oui. On va pouvoir faire ça. Ça c'est quoi? Single player. Ouais non. M'en fout. Allez, c'est parti. Let's play de sapeur. La petite barre bleue, la petite barre verte, c'est... ton Oh, pas mal. Ça fait un buzz intersidéral. Euh, la petite barre verte, c'est... Euh... Euh, L'énergie, puis ça c'est les points pour la carrière. Alors, oui, donc bah là on va faire un record movie, basic vlog. À bout de... oh, tiens, ça parle de Facebook, c'est nickel. Allez, go. Hop. Genre En fait, c'est carrément crevant de faire des vlogs, t'as l'impression. Ouais, j'ai pas l'impression que c'est transcendant les vlogs non plus, mais bon. C'est toujours mieux que le Let's Play épisode 4 de Sapeur. Intuit vu. Allez, hop. Dernier. Basic Vlog. Ou alors, Record Game. Je vais terminer Sapeur. Hop. C'est parfait. Mmh. Allez, vas-y On est déjà à combien Ouais, 11 minutes de vidéo Ouais, on va se dire Un, un petit euh, Ouais, 500 abos Chose comme ça Ouais, 100, 500 abos 95 Ouais, non, peut-être pas 100 abos Sinon, ça va être vraiment trop court On continue Mais d'abord, on fait dodo Bien sûr, je paye mais euh, je sais pas trop quoi. Alors on va te faire un truc pizza ou non licorne, licorne attends, licorne attends quand même. Ah et là on va te faire un truc de Mario. Là voilà. tu records s'il te plaît. Là voilà, récores et tu remets un autre épisode de Mario. Hmm. Ouais. ouais. Ouais. Pas mal. Oh, le buzz de Mario. Le buzz. Deux commentaires. 37 vues sur la vidéo. Deux commentaires. Rel to open the notification. Congratulations, you Just got a cause. Ok. Donc maintenant, tu peux mettre de la YouTube monnaie. D'accord. Alors, comment. Sorry, go. D'accord. Please calm down and make next episode better. En gros, c'est super bien. Refaire un épisode. Your video sucks, to get a life. D'accord. Still better jam Georgia Binks. D'accord. Ouais, euh, Mario. Mario, sérieusement, le buzz. Le buzz total. Hein. J'ai gagné presque 20 abos. 20 abos. Oh, c'est pas hyper hyper réaliste non plus sérieusement bon euh, quand même hein. sur ma chaîne si les abos est monté aussi rapidement que ça et puis bon euh, si euh, la publication de la vidéo était aussi rapide euh, t'inquiète pas que ça voudrait dire que j'ai la fibre hein, parce que bon, moi au <coughs> oh, pagane Hop, plus de 40 dollars. Faut vite que je fasse de la monnaie sur mes vidéos, moi. Hop, hop, record movies, basic vlog, dragon, non, bunny, les lapins. Allez, c'est parti. Go. C'est plutôt pas mal. Hop. Vas-y, bon, Mario, le buzz, comme d'hab. Le connaissent ton pote, c'est celui qui te fait 100 vues à chaque vidéo. Bon, sauf celle-là, celle-là, et puis pareil, là. 160 abos. Pas enfin, mal, loin, on va s'arrêter à 500. Allez, c'est parti. Commentaire, zéro commentaire, d'accord. Et ben, on va te faire du Mario parce que tout le monde en a marre de Mario, donc on te fait du Mario. Ah, oh, si seulement c'était aussi simple, mais non. D'ailleurs, euh, la prochaine vidéo, euh, celle qui sortira mardi, ouais, c'est ça, ce qui sortira mardi, je pense que ce sera euh, un vlog, enfin euh, un vlog, un, une présentation de mon setup de T T'es très gentil, Fuse. Uh, Whoa, watching this in 2037. Non, 2016, monsieur. Bill. End of day 5. 34 monnaies nickel euh, à, part que le disque, à part que le disque comme d'hab est en train de se suicider mais sinon tout va bien. Allez on recorde le dernier épisode de Mario. Hop euh, Petite euh, ellipse. Euh, je reviens. Ouais, petite ellipse, je reviens, il y a euh, un petit problème, il y a sa gueule chez moi, vous. Je sais pas pourquoi. Mmh. Ellipse. Donc oui, c'est bon, c'était rapide. Oh, j'ai gagné un de monnaie. J'ai même pas je vais même pas remarquer. Je gagne de l'argent. Game saved. Alors, on va te faire une nouvelle série. Pas assez d'argent. Ice Tower, Banana Ninja. Angry Penguins, Angry bird, Allez c'est parti C'est des pingouins mais c'est pas grave Allez, alors Hop Oh le buzz Une Deux monnaies Pas trois quand même Trois monnaies, allez Et deux commentaires, hello from the other side Et ça oui, very good like J'avais mon 15 15 d'argent c'est pour ça qu'on va te refaire de l'un grip on va te faire un petit basic vlog sur caméra, voilà. C'est magnifique. Et puis ça. Voilà, nickel. du Ah c'est carrément. Non. guns Plus facile. Ok. Et zéro commentaire. Un de monnaie, zéro commentaire. Alors, la rentabilité est euh, carrément dégueulasse. Donc, euh, bon, voilà. Bon, c'est pas grave. Record Games. Bon, là, j'ai plus de quoi m'acheter euh, de jeux Donc, bon. Voilà, mais euh, sinon... C'est plutôt bien. Tout ce que j'espère, c'est que... Ouais, ouais. Tout ce que j'espère c'est que je vais pas être en moins quelque chose on m'en souviens qu'au début du jeu j'étais en moins quelque chose on est à 200 abos ok plus 40 subs. t'es sympa toi et un de monnaie d'accord je peux encore recorder des games un film comme d'hab par jour bah oui la licorne ça avait fait plein de plein de vues et puis on va recorder le dernier épisode Mmh. Oui. Hum. Ouais ça va ça commence à faire pas mal de vues quand même hein. Et on va te faire deux monnaies sur la vidéo premier la première vidéo oh plus 26 subs ça commence à ah, moins 13 subs t'es pas sympa toi t'es plus t'es plus sympa toi moins 13 subs plus 13 subs ouais en gros ça sert à rien alors, un commentaire. What was the biggest and worst was of time ever J'ai rien compris. Euh, ouais, c'est pas mal. On gagne un petit peu d'argent. Puis on en perd. Mm -hmm. Je sais pas. Est-ce qu'en carrière, je peux sortir Ah oui, d'accord. Alors, daily vlog. Et puis, euh, single played. Non je peux pas tags tags are like to draw them their games but with other YouTubers. ah oui les tags c'est pour que les gens y voient plus les trucs read open the notification center like avec un uh... hello d'accord it's me hello it's me alors flappy bird ça, ça avait bien bien pas du tout marché, je crois. En fait, j'ai plus. Je crois, non, ça avait pas trop marché parce que c'était le début. Le premier jeu de ma chaîne. On verra bien. Est-ce que ça marche Oui, ça marche. Ça marche même plutôt bien. Allez, 100. Allez, on essaye d'avoir les 200 monnaies. Euh, les deux monnaies. Euh, plus 37 subs. Euh... When I was sick, I know the game is free, if you like it and you want it to be bigger and better, I invite you to contribution. What Not par game. Je quoi of course. Ok, ça m'ouvre un Google. Toujours fermer tous les onglets. Fermer tout, ok. En fait, ça sert à rien. Ok, alors, euh, ensuite, euh, un commentaire. C'était quoi ça? Oui, non, on l'a déjà vu. Euh, try to edit better. travail pour euh, en mettre plus. Ouais, 4 monnaies. T'es content? Bon, je vais bientôt être dans le négatif. Hein. Je veux pas dire, mais euh, bon, voilà. card Movie, Daily Vlog. Alors, tu vas bien sûr mettre un texte en majuscule et tu vas écrire. Re. Euh, non, je peux pas écrire. Regarde cette vidéo. Bien sûr, quand je tape sur mon clavier, ça fait du bruit. Je regarde cette vidéo, on va bien voir que si ça marche bien. Et après... Vas-y, vas-y, allez, dépêche-toi. Je veux voir si ça marche. Non, pas du, <rire> pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, je vais... Ah si, en fait. Ça va. Ah, un commentaire. Comment. Je peux toujours pas les lire. Deux commentaires. It was burning. D'accord. I'm think this word word of par YouTube again. Alors bien sûr Alex Duty, hein, on le connaîtra bien. Aller voir sa chaîne, tout ça. Euh, oui, donc c'est pas mal, 5 monnaies. Je suis peut-être un petit peu crevé. Hop et un petit peu de Flappy Bird. Mm, mm, mm, mm, mm. Mmh, mmh, mmh. Oh! Oh le bus du Flappy Bird! Ça va faire deux de monnaie ça! De monnaie! Donc là, deux monnaies, même trois, trois, 3 3 Non, entre deux. Try to use better camera. Euh, what? Ah, d'accord. On est bientôt à 500! On va bientôt se quitter! Ça n'a pas de sens de record, ça. Ouais. Commentaire, commentaire. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, si vous aimez ce type de vidéo où je regarde un petit peu des jeux. Tout. Et si vous voulez peut-être un deuxième épisode de Tube Tycoon, on verra bien. Alors, on va te faire Flappy Bird, un Daily Vlog, on va écrire look this video avec plein de points d'interrogation euh, d'exclamation hop là c'est parti et on va te refaire un petit flappy bird et on peut pas enregistrer plus de trois vidéos en même temps <rire> allez c'est parti vas-y oh ça marche très bien le Flappy Bird là. C'est -ce parti 200. 300 vues. 300 vues. On est parti pour 300 vues. Oui. Allez. trois monnaies. Alors. Commentaire. Love the new intro. J'ai pas d'intro sur ma chaîne. Good job. Ok. Nickel. 475 abonnés. Et là on te fait le basic vlog sur YouTube. sûr après on va faire une vidéo sur l'argent hein, parce que les vidéos sur l'argent ça marche très bien hein, tout le monde le sait tout le monde le sait que tout le monde est, est, est, est en mode oh je suis omnibilé par l'argent je veux savoir comment les gens vont gagner de l'argent sur youtube combien gagnent tout ça mmh, moins 30 sub Commentaire, boo you suck d'accord me dira pas ce que ça veut dire en français bien sûr je suis à moins 5 d'argent donc là il faut que je recorde euh, des games un daily vlog et donc là on va écrire mmh. what oh tu fais quoi là? record movie daily vlog Ouais si tu veux. Euh, ok bon on va voir ce que ça fait. Tag je sais pas du tout ce que ça fait. First diet hashtag chocolate milk. Mm. Ok alors pas celui-là. Un commentaire ici. Boo you qu'on On l'a déjà lu. Trois commentaires et deux d'argent. First. D'accord. Name's Antoine. Will you still on YouTube? I hate intro. Mais non, ici, c'était pas sympa quand même. Hein ah, t'es pas sympa. Hein Hop. Et on va record un basic vlog. Oh, non. On avait essayé ah, je vais essayer Je dis bien essayer De changer ce titre là Mais qu'on peut pas D'accord On peut plus changer le titre Très bien Bon Flappy Bird hein. 472 abonnés On est bientôt à 500 Notre but ultime Ok Plein d'argent Trop d'argent par contre là on va être à moins je sais plus combien. Comment do you use calculator record? Je sais pas, je <rire> sais pas répondre. Euh, attends, est-ce que là tu voudrais bien faire lol non ça marche pas daily vlog d'accord. Bon oh, ben bah on va te refaire euh, un jeu hein. Hop. Parce que floppy bird, bon, ça marche bien, t'as pas assez de vue, bon, bah, tu fais du floppy bird, et puis c'est bon. Voilà, regarde, sans vue, hop, un de monnaie. Dommage, ça rapporte pas deux de monnaie, mais... Voilà, un d'argent. Moins onze. D'accord, on est plutôt dans le caca, là, la banque va nous appeler, il va être au mode. Oui, bonjour, allô euh, ce serait pour savoir si vous voulez faire après. Non, je m'en bats les couilles. Au revoir. Alors, Flappy oui Non, mais je suis bête, moi. Oui, record. Euh, movies. Daily Vlog. Tout change de titre. Mais, mais ce Daily Vlog, là. Record Tags, my first date. Ouais. D'accord. Pourquoi c'est en jaune aujourd'hui Ils ont décidé de mettre en jaune. Mm -hmm. mm. mm. Plus 8 sub. Et on est à 500 abonnés. Hop. Ouais. Just do it. Sounds télé channel putain mais ils sont vraiment eh, je crois que c'était lui qui avait dit euh, pareil supprime ta chaîne ou un truc dans le genre allez hop voilà bon j'espère que cette vidéo euh, découverte slash euh, euh, on regarde un petit peu l'ancien meilleur euh, meilleur simulateur de YouTube qui aura duré euh, je sais pas deux semaines trois semaines donc euh, bon si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker, la commenter, hein, comme là. Supprime ta chaîne, non je déconne. Uh, this comment would be popular. Oui c'est vrai. Can someone explain to me what the hell is opening in this video? Bon voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, partager sur les réseaux sociaux. Euh, ça me ferait vraiment plaisir. Euh, puis moi, bon bah je vous dis salut à tous, c'était Sky Spirit.